excellente opportunité qu'à l'université il n'y en a pas forcément où ça ne dure pas vraiment longtemps. Ici on est les deux pieds dedans et voilà heureusement qu'il y a ça. Déjà ça nous aide à savoir si vraiment on aime être sur le terrain et on apprend vraiment à se connaître aussi. C'est un peu mettre toute notre, notre, notre théorie en pratique et je trouve que ça apporte, en tout cas en médecine ça apporte beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de stages. Euh, là, nous, on a droit à 100 heures de stage euh, cette année. Mais euh, enfin, moi, je l'ai fait au premier quadri. Euh, C'était intéressant, mais je préférerais avoir euh, beaucoup plus de stages. Euh, on a beaucoup de théories et pas assez de choses. L'UCL, les formalités, euh, voilà, ils sont beaucoup présents au début, qu'il faut remplir les papiers, etc. Sinon, le stage n'est pas valide, quitte à vraiment tout commencer. Mais après, pendant le stage, c'est vraiment le maître de stage qui joue le rôle le plus important. Avant le stage, on a une semaine qui est réservée à notre préparation de stage et on peut aller rencontrer des professeurs qui peuvent nous guider, nous aiguiller sur, certains, sur certaines choses à faire. On a des cours pour l'accompagnement de stage, mais après ça parle plus du rapport de stage plus que l'accompagnement en tant que tel. Vu qu'on n'a pas beaucoup de, de, de pratiques avant le stage, il n'y a pas vraiment de moyen de se préparer. On arrive et on est un peu mis dans le bain directement. On nous a demandé de faire par exemple une phare de stage énorme. Euh, et il fallait que tout soit bien précis, bien classé. On ne pouvait pas faire à notre manière. Et au final, personne n'a ouvert cette phare de stage. Je ne me trouve pas du tout euh, préparé euh, pour aller en euh, stage. On est quand même beaucoup à être fort stressé euh, parce que le fait d'avoir beaucoup de théories euh, fait que quand on arrive sur le terrain parfois euh, on ne se sent pas préparé. Enfin, moi personnellement euh, par exemple en tant que sexo, sexologue, mais je ne me serais pas du tout vue avec des patients et euh, j'aurais été trop stressée quoi. Donc j'ai pris un stage différent. Absence de préparation parce que je suis arrivée le premier jour euh, sur le moment même et, et sans être préparée ou quoi que ce soit. Moi j'ai pas vraiment eu de difficultés lors de mon stage. Euh, avec euh, mes maîtres de stage, on s'entendait bien et quand j'avais des questions, elles y répondaient. Difficulté bah, à s'adapter quand on arrive, euh, on nous appelle encore l'étudiant, l'étudiant, alors qu'au final, dans, à deux mois après, on nous appelle mais le travailleur ou la personne diplômée. Trouver le temps pour préparer les choses. Nous, ce qui si, est eh bien, je trouve, à la haute école, c'est qu'ils n'évaluent pas quand ils viennent nous voir ils prennent notes, ils nous donnent des petits conseils à gauche, à droite. On n'a pas des cotes. En gros, quand, on vit, quand nos professeurs viennent nous voir en stage, on sait que c'est pour nous aider à évoluer. C'est pas pour euh, nous abuser. Dans le stage que j'ai eu, c'était juste une, une simple grille avec différents points euh, sur lesquels on était évalués. La note sur 20 est vraiment donnée par une personne qui n'a pas vraiment suivi et va se baser sur un rapport et un carnet de stage, mais sans savoir ce que la personne a vécu. C'est très subjectif. je trouve. On met des stage dans notre coulis pour, pour, euh, pour la rédaction de ce rapport. Tout ce qui s'est passé pendant le stage, que ce soit du moins bon, s'est je... euh, évalué grâce à une analyse réflexive. Donc, maintenant que tu es conscient de certains éléments sur le terrain, comment peux-tu faire la prochaine fois Ça m'a vraiment permis euh, de, de découvrir plein de choses sur, sur moi-même et sur ce que je ressentais vraiment par rapport à ce, ces études-là et ce métier-là. Je trouve qu'on devrait avoir beaucoup plus d'heures de stage. C'est là que j'en tire euh, plus grande expérience.